Et merci Maëlle de nous avoir présenté le, le campus de Sévenant, l'un des trois campus de l'Université de technologie de Belfort-Montbéliard, qui héberge principalement les activités du pôle industrie 4.0 et ses spécialités, dont on va parler tout de suite, système industriel et puis mécanique. Alors je me tourne d'abord vers le responsable du, de la spécialité système industriel. C'est vous, Denis Choulier, bonjour. Oui, bonjour. Et puis euh, à ses côtés, à Léa, Léa, vous travaillez chez Donzebom. vous êtes euh, fraîchement diplômé de l'UTBM, mais aujourd'hui vous prenez la parole comme euh, industriel et donc euh, alumni de l'UTBM, on va le voir tout à l'heure. Et puis alors Denis, quand j'ai préparé euh, cette journée, je vous ai demandé de m'expliquer ce qu'était système industriel et vous m'avez répondu, c'est tout Sauf l'avion, alors je vous avoue je me suis posé quelques questions, mais quand j'ai vu euh, la photo que vous m'aviez envoyée et que vous m'avez expliquée, j'ai tout de suite compris. Euh, Dites-nous un petit peu, en regardant cette, cette diapositive pour vous, système industriel, c'est quoi Alors c'est tout, sauf l'avion, c'est tout sur le, sauf le produit, mais c'est aussi une partie du produit. Euh, parce que euh, ben, concevoir, c'est un métier, mais on le verra avec mes collègues tout à l'heure. Fabriquer, c'est un métier aussi, et c'est deux métiers différents, mais c'est deux métiers qui doivent coopérer. Et donc, il est important que l'on sache ce qui se passe du côté de la conception. Il est important que nos collègues concepteurs sachent ce qui se passe du côté de la fabrication. Voilà, donc il y a aussi une partie quand même euh, conception produit parce qu'on va négocier les caractéristiques du produit ensemble euh, dans, dans la pratique courante. Voilà, mais tout autour de, de cet avion, de, de ce on pour, produit... On pourrait être presque à Toulouse, là, hein, quasiment. Là, je vois, Alors là, c'est Boeing. Boeing, <rire> c'est Boeing. Bon, allez. Mais euh, tout, autour de, euh, tout autour de ce produit, et on pourrait prendre n'importe quel euh, type de produit, euh, Voilà, des prises électriques, euh, euh, voilà, peu importe, euh, on va retrouver beaucoup d'éléments. On va retrouver des éléments physiques, d'abord. Alors, on les imagine bien, il y a des machines là, autour. Il y a également euh, des systèmes d'information. Des capteurs, des remontées d'informations, euh, voilà, des éléments qui vont communiquer entre eux. Des robots vont par exemple communiquer entre eux, communiquer avec un système global. On va faire du data mining, euh, voilà, des éléments qui sont quand même assez, pré, assez prégnants actuellement. C'est des éléments qu'on appelle industrie 4.0 et qui ont complètement changé le métier d'ingénieur de production euh, dans les dernières années. Il y a également de l'organisation des flux, des stocks. Alors on va appeler ça la logistique. Faire en sorte que les pièces arrivent au bon endroit, au bon moment. Et puis des missions support. Alors les missions support, c'est la maintenance, la qualité, l'amélioration continue. voilà Et puis tout autour de ça, il y a, il y a un élément qui est absolument vital, c'est qu'il y a des hommes, des femmes. Donc c'est des métiers aussi de coordination, des métiers de communication, de management. Voilà. Alors tout ça, c'est des métiers bien sûr. Alors je vais peut-être dire un mot spécifique sur la logistique aussi. Pourquoi Parce qu'en fait, on a deux formations d'ingénieurs qui relèvent de, des métiers de la production. L'une sous statut étudiant, on couvre l'ensemble de ce que j'ai indiqué jusqu'à maintenant. Mais on a également une formation en alternance qui, elle, se fait avec des périodes en entreprise, puis ensuite à l'université, des périodes longues de l'ordre de neuf semaines. Et là, c'est plutôt focalisé sur la logistique et pas sur l'ensemble. Mais donc, euh, c'est une formation qui mène à un diplôme qui est de même valeur euh, que les formations sous statut étudiant. Voilà. Alors, euh, pour résumer, bon, peut être euh, peut être nos cibles, nos objectifs de formation. Bien sûr, euh, connaître les procédés, les faire évoluer, les améliorer. Une première compétence. Une deuxième compétence autour des systèmes 4.0, c'est implanter le numérique euh, dans l'industrie. Dans Et en ce moment, c'est vraiment un gros, gros besoin. C'est un, euh, un, un besoin de, de, de compétitivité, de gains de oui. coût hein, pour les industriels. C'est ah stratégique, oui, on peut le dire aussi. Ah complètement, oui. oui. On, on croule sous les demandes, enfin je peux le dire comme ça, on croule sous les demandes d'ingénieurs de, euh, oui. en système oui. industriel oui. pour ça, mais pour tout l'ensemble aussi. Oui. Les métiers de la logistique aussi, donc logistique interne, on gère les flux, les stocks à l'intérieur de l'entreprise, mais aussi externe, les approvisionnements, la distribution et une, comment, une, une compétence autour de la qualité, amélioration continue. Et puis au cœur de tout ça, le management, le pilotage. alors je vais, Avant de passer la parole, je vais peut-être juste indiquer un mot sur notre pédagogie. On est sur une école d'ingénieurs, donc on partage des valeurs, on travaille entre adultes, nos étudiants ne sont plus des gamins, ce sont des adultes. On les considère comme, ce, comme ça. Donc, euh, on travaille avec eux dans un climat de confiance et euh, on s'attache beaucoup à regarder le concret, le pragmatique, le terrain. Euh, on travaille beaucoup en collectif, euh, beaucoup de travail de groupe, beaucoup de travail de projet et du travail également de réflexion. et Côté enseignant, ben, notre contrat à nous, c'est on va être exigeant. Effectivement, on veut vous amener un diplôme qui a une grande valeur, mais on veut aussi vous accompagner et vous accompagner, vous accompagner au quotidien. Ce sont des petites promotions, hein. on est moins de 100, donc on connaît les étudiants et on travaille avec eux. Alors moins de 100, euh, ça permet de travailler euh, en petits groupes avec une équipe euh, d'enseignants sur différentes euh, thématiques, différentes matières Oui, bien sûr, mais ça permet surtout de connaître les étudiants tout au long de leur parcours, de faire un suivi. Euh, bah, la plupart des étudiants vont bien, euh, voilà. et puis parfois on va les accompagner quand il y a des difficultés. Et puis peut-être sur la... Sur l'accompagnement avec l'équipe relation entreprise, sur les stages qu'ils pourront alors, choisir expériences Alors sur évidemment, expérience évidemment, on a un coordinateur entreprise qui travaille en lien très étroit avec le service des stages, pour vos stages. Euh, on a également euh, une correspondante pour l'international qui travaille pour les semestres d'études à l'étranger, notamment. Et alors, vous m'avez fait visiter en amont euh, voilà, vos, vos salles de, de classe, rencontrer euh, vos étudiants, les enseignants également de la spécialité. Il y a quelques, quelques salles de, de, de cours, quelques salles qui permettent de pratiquer également, c'est cela, quelques outils. Enfin, quelques, on en voit un derrière d'ailleurs. Euh, oui, ce alors, alors c'est un robot, c'est un robot pédagogique, hein, donc euh, il sert pour des TP. Puis on a également quelques productions d'étudiants, ça sert simplement d'illustration. Ceci, c'est aussi une, une production d'étudiants dans le cadre d'un projet. Voilà, et une salle donc, euh, dédiée à la robotique Alors Une salle dédiée à la robotique, une salle dédiée à ce qu'on appelle euh, euh, l'usine du futur, c'est pour simuler euh, l'organisation de la production, et puis aussi euh, un atelier très conséquent avec des machines modernes euh, qui permettent de voir ce qu'est la production physique euh, de pièces. Alors, Léa, merci Denis. Léa, l'usine du, du futur pour vous, c'est l'usine d'aujourd'hui, quelque part, j'ai envie de dire. Léa Magro, vous êtes chef de projet production, mais également, on parlait du management, tiens, chef d'équipe chez Donzebaum. Donzebaum, c'est de l'industrie horlogère. Vous êtes situé au cœur... Du Jura, c'est un fabricant de composants de montres qui a été acquis par Richmond en 2007. Et d'ailleurs, Richmond disait à l'époque, de dons qu et que Richemont s'offre une capacité de premier plan dans le domaine des boîtiers, des, des bracelets et surtout du polissage. Quel est votre, avant de revenir justement sur, sur cette activité et euh, le projet que, qui vous a amené là-bas, euh, parlez-nous un petit peu de votre parcours euh, à l'UTBM, euh, Léa. Alors je suis arrivée après une classe préparatoire aux écoles d'ingénieurs et euh, donc je voulais me rapprocher le plus possible de ce qu'attendait une industrie euh, avec des élèves euh, en école d'ingénieurs parce que j'avais une partie très très théorique et du coup je voulais me rapprocher le plus possible du terrain pour, euh, pour avoir les tenants et les aboutissants une fois arrivée euh, en entreprise et j'ai été servie. <rire> Alors justement vous arrivez à l'UTBM au sein de la spécialité système industriel Qu'est-ce qui vous a marqué, qu'est-ce que vous avez apprécié, qu'est-ce que vous retenez de cette, de cette expérience euh, Je retiens que ce n'était pas simplement des, des bancs d'école en fait. On a beaucoup échangé et j'avais tout de suite l'impression d'être dans un passage entre l'école et l'entreprise. Euh, donc avec tous bah, les projets dont vous avez parlé, donc les projets de, de groupe, les, la façon de travailler ensemble et de réfléchir. Donc en fait on, on nous apprend à réfléchir quand même, pouvoir nous adapter à n'importe quelle situation. c'était intéressant. Et puis euh, certainement des, des stages en entreprise. Les stages. les stages qui durent six mois chacun. Ça, Alors le premier ça s'est déroulé où par Alors exemple, le premier c'était dans l'industrie automobile chez Renault Trucks. Oui. Donc pas en production comme aujourd'hui mais plutôt sur des systèmes d'information. Donc euh, j'ai pu mettre en place tous les outils d'amélioration continue qu'on avait étudié en première année. Donc après qu'on qu évolue, qu fait évoluer également euh, bah, avec les personnes de terrain et qui ont leur propre expérience. Donc c'est un mélange euh, très intéressant, euh, d'une part de pouvoir mettre en pratique ce qu'on a appris euh, ensemble à l'école et d'une autre part de pouvoir app apprendre aussi euh, des, des personnes d'expérience euh, directement en entreprise. Et puis alors le deuxième stage deuxième stage c'est Bien Voilà, moi j'allais vous <rire> demander euh, ma prochaine question, c'était quelle est la transition entre l'UTBM Premier Emploi, mais c'est quasiment tout trouvé là. Voilà, c'était la suite de, de ce stage de fin d'études. Donc, ils ont décidé de, de me proposer euh, un poste pour poursuivre sur euh, ce que j'avais déjà entamé. Et après, j'ai pu évoluer aussi en, en tant que, que responsable d'atelier, donc pour une dizaine de personnes actuellement, avec un suivi de production. Donc, euh, encore une fois, mettre en application euh, c'est tout ce qu'on a appris sur... Alors, vous avez filière. parlé de tout ce que vous avez appris, du mmh. projet que vous aviez entamé. Mais nous, on souhaite savoir, mais quel <rire> projet avez-vous entamé chez Donzebom Alors, euh, en production, on commence... Euh, on commence avec euh, des projets d'amélioration continue, donc essayer de standardiser des flux, euh, de permettre euh, que la production marche euh, le mieux possible, donc être appui des, des, des responsables de, de fabrication. D'accord. Euh, ça passe par euh, du 5S, ça passe par euh, plein d'outils d'amélioration euh, continue, beaucoup d'implantations. Ouais. Euh, J'ai pu participer à des ouais. implantations de, de lignes. C'est ça qui, est, qui était très intéressant aussi et qui m'a permis de continuer mon projet. Parce que je, vous m'aviez parlé, je crois, de différents sites de, de production, d'une problématique euh, oui. liée, euh, je dirais, à, la, à ces, ces différentes chaînes de production, c'est cela Oui, alors on a deux sites de production euh, dans le même village. Et donc là, l'idée, c'était de... En fait, on avait une, une partie qui se faisait sur un site et la deuxième partie, polissage-montage, qui se faisait sur l'autre. L'idée, c'était de rassembler euh, tout, ce, tout ce secteur au même endroit. Et donc, j'ai participé à la à la mise en place du projet est-ce que c'est un projet qui se poursuit aujourd'hui oui. ou est-ce que vous entamez euh, oui on déménage bon... la semaine prochaine <rire> Donc, euh... voilà, déménager la semaine prochaine pour euh, voilà avoir une chaîne' unique ça. Ou, euh... oui rationaliser les flux c'est également flux. très intéressant pour les corps de métier euh, quand on passe de l'usinage au polissage c'est toujours intéressant d'avoir un retour sur les sur les, bah, les, les pièces, en fait. Donc, euh, ça va permettre aussi au, à l'équipe de, bah, de comprendre mieux ce qu'ils sont en train de faire et de pouvoir échanger euh, sur le sujet. D'accord. Alors, j'allais dire, euh, est-ce que vous pensez encore à l'UTBM de temps en temps vous, Bien vous dites, sûr. tiens, ça, effectivement, ouais. c'est quelque chose que j'ai appris Bien à l'UTBM ah, m'a Les outils, tout à fait. Les ah, outils ah, ouais. Lesquels, par exemple euh, Les outils d'amélioration continue, ouais. de résolution de problèmes. Ouais. Donc, la façon dont on va poser un plan, dont on va réfléchir et pas partir peut-être sur euh, <rire> sur une action, les différentes actions. Curative, etc. Alors Denis, je vous vois sourire, presque ouvrir la bouche, peut-être pour compléter le, le propos de Léa sur ces sur outils. Oui, alors effectivement, être ingénieur euh, voilà, en génie industriel, c'est euh, maîtriser des méthodes et au-delà des méthodes, c'est des façons de penser. Puis, puis au-delà des façons de penser, c'est presque des réflexes hein, à un moment donné. Donc bien sûr, tout ça est très structuré. Hein, euh, ingénieur de production, je crois que ça ne s'improvise pas. Euh, ça demande à acquérir ces compétences. Et encore une fois, ben, je crois qu'elles sont bien recherchées. Euh, Léa en est un exemple euh, sans difficulté. Oui, mais en tout, en tout cas, peut-être un mot de conclusion sur le euh, système industriel. Comment. Euh, euh, allez, euh, quel type de formation euh, pour, euh, pour entrer euh, au sein de la spécialité Alors, pour entrer au sein de la spécialité, on a un recrutement multiple. Euh, notre tronc commun, bien sûr, UTBM. Euh, des recrutements en classe prépa et des recrutements euh, en DUT, BUT bientôt. Donc euh, essentiellement euh, GMP euh, et euh, DUT Clio. Puis il y en a également euh, tout un tas d'autres. Euh, on a euh, toute, une, euh, toute une pratique d'homogénéisation des parcours dans le premier semestre, premier, deuxième semestre. Où en fait, euh, bah, nos étudiants viennent compléter ce qu'ils n'ont pas encore su. Donc euh, bah, l'éa classe préparatoire euh, euh, a eu certainement pas mal de compléments sur la partie technique, euh, mais ce sera l'inverse pour des DUT. Léa, euh, peut-être quelques objectifs professionnels à venir Faites, euh, faites rêver euh, <rire> les futurs euh, diplômés. Bah, du coup, la découverte du management pour moi, parce que j'avais fait beaucoup de management transversal avant, et puis bah là, ça, je vais pouvoir m'exercer euh, un peu plus en profondeur sur le vrai management. Donc c'était un objectif et je suis en train d'y parvenir, donc c'est une bonne chose. La qualité de vie dans le Jura Ah c'est sympa, c'est les montagnes. C'est sympa, <rire> oui. Une, une, une société à taille humaine, ça aussi, oui. c'est quelque ouais, part euh, oui. peut-être important pour une vous. Une très bonne ambiance, des gens qui sont prêts à vous aider, c'est... C'est très agréable de travailler dans ces conditions. Un bon équilibre de vie. Tout à fait. Voilà, mmh. je regardais il y a quelques instants euh, ma montre. Vous voyez, euh, je suis à l'heure. Je pense que ça <rire> vous aura certainement <rire> parlé. Euh, merci en tout cas euh, à Léa Magro de nous avoir accompagné ce matin et puis de, euh, cet après-midi. Et puis Denis Choulier pour parler euh, des systèmes industriels au sein de l'UTBM. Et je me tourne. Tout de suite vers la spécialité qui nous intéresse, qui est la spécialité mécanique, avec vous, Lucas Dambinski Lucas, vous êtes maître de conférence au sein de, de, de la spécialité mécanique et avec vous, Maxime, qui est étudiant. Et alors là, Lucas, c'est pareil, quand je vous ai demandé mais la mécanique, c'est quoi Mais vous, vous m'avez ramené une trottinette. Oui, exactement. Bonjour, Lucas Dambinski Donc, au niveau de la formation ingénieur qui complète le pôle industrie 4.0 donc on partage ce pôle avec nos collègues de la formation ingénieur système industriel donc monsieur Choulier tout à l'heure vous a dit qu'on faisait tout sauf l'avion ben, nous on fait l'avion si vous <rire> voulez si je complète donc formation qui complète euh, bien ceci alors formation ingénieur en mécanique qui dit mécanique on a le M de mécanique alors on va s'intéresser bien entendu sur des ingénieurs en mécanique sur un produit, que ce soit un produit réalisé par des méthodes conventionnelles ou de l'impression 3D, qui s'adosse, donc ce M de mécanique s'adosse sur la modélisation, bien entendu, pour essayer d'aboutir à un produit qui va s'inclure dans son environnement d'utilisation. Le M de mécanique, bien entendu, va passer, comme on dit, par le M de matériaux, parce qu'un produit doit être fait en, comment, avec un matériau bien donné qui, va, qui doit être résistant, qui dit matériau dit microstructure. Et pour aboutir à un produit fini, à un produit fonctionnel, bien entendu, on passe des fois par l'étape d'une maquette. Donc maquette qui peut être, j'en ai une derrière vous, qui est réalisé par exemple ce support de cadre de vélo avec donc, des emboîtements qui sont réalisés par ordinateur, qui sont dimensionnés. Un produit au départ qui est un concept, parce que qui dit mécanique, dit conception, dit concevoir, pour aboutir à un produit, je dirais, qui va être fini optimisation. Et au niveau de la trottinette, on regarde une trottinette, effectivement. Trottinette qui dit trottinette, dit un objet qui se déplace, qui doit supporter une certaine charge, qui doit avoir des contraintes, d'où l'optimisation du plateau, du tablier, de cette trottinette, pour aboutir à un produit viable et utilisable. Alors, euh, au sein de la spécialité mécanique, euh, comme Maxime, imaginons, euh, j'arrive. Euh, comment se passe mon euh, arrivée Est-ce que je vais choisir euh, des modules Est-ce qu'on va me conseiller Quels vont être les, les modules, les spécialités que je, que je vais pouvoir approcher Alors, comme toute formation ingénieur sous statut étudiant, appelée communément FISE à l'UTBM, on a un an de préparation, qu'on appelle les branches, où les étudiants, en fonction de leur cursus d'entrée, vont choisir un socle commun pour obtenir des compétences, que ce soit en conception assistée par ordinateur, que ce soit en matériaux ou en modélisation et, bien entendu, en mathématiques. À l'issue de ce tronc commun de département qu'on appelle les branches, ils effectuent, je dirais, un stage de milieu de cursus et après, ils se spécialisent dans quatre filières qui sont la première, une filière conception de produits, où là, c'est à l'étude pour concevoir un produit dans son environnement mécanique. Une des autres filières est la modélisation et optimisation des systèmes thermiques. Donc, comme son nom veut dire, c'est tout ce qui est modélisation d'un produit, mais dans son environnement mécanique, voire dans un système thermique type moteur, euh, comment, réacteur d'avion ou autre. La troisième filière, bien entendu, est la conception des systèmes mécatroniques. Alors, mécatronique, c'est un nom un peu compliqué, mais qui est le je dirais, l'accumulation de mécanique et électronique. On va avoir des objets connectés, des objets qui répondent à une sollicitation, un asservissement par exemple, une boucle d'asservissement, comme un thermostat, mais dans le domaine de la mécanique du moteur. Et bien entendu, la quatrième filière, je ne dirais pas la plus importante, non, parce que toutes les filières se valent, parce qu'on a des UV, des unités de valeur qui peuvent passer d'une filière à une autre, qui est la filière science des matériaux appliquées aux projets technologiques, la filière SMART, qui permet de mettre un matériau dans un environnement de conception, sélectionner le bon matériau au bon endroit, avoir comprendre les microstructures, comprendre les propriétés du matériau pour toujours un environnement mécanique. On va passer la parole, mais ça c'est très intéressant. On y reviendra tout à l'heure. Tiens, on va passer la parole quand même à Maxime. Maxime, la mécanique euh, telle que l'explique Lucas. Moi, ça me plaît. En tout cas, qu'est-ce qui t'a plu, toi, pour rejoindre pour ces spécialités De quoi oh. tu avais envie moi, j'avais envie, euh, depuis toujours, de travailler dans la mécanique. Et ça s'est affirmé par mes choix lors du tronc commun, parce que je suis du tronc commun. Du coup, j'ai décidé d'attaquer la, la branche génie mécanique et conception. D'accord, tu, tu avais un bac euh, J'ai fait un bac technologique. Bac technologique, et puis ensuite, donc, euh, le fait tronc commun. le tronc commun, puis euh, le département génie mécanique. Je suis en dernière année, donc la cinquième. Est-ce que dans le tronc commun, tu avais déjà approché un petit peu la, la mécanique le tronc commun m'a permis de revoir tout, tous les domaines de la science, que ce soit l'électronique, l'informatique, l'électricité et bien sûr la mécanique. Aussi un peu tout ce qui est euh, design. Et par mes choix de préférence, j'ai décidé d'aller en mécanique. Parce que c'était le domaine qui me plaisait le plus et qui me motivait le, le plus. Alors justement, là, tu, tu, tu es en quelle année en cinquième. Cinquième année, on voit, on voit la fin. C'est ça, ça il me reste euh, bon trois semaines d'enseignement de, et après c'est mon stage de fin d'études et, et le diplôme se rapproche. Qu'est-ce que tu as retenu de cette formation, même si on n'en est pas encore au bout Qu'est-ce que tu as aimé Qu'est-ce que tu aimes euh, Ce que j'aime surtout, c'est qu'on peut, euh, au sein de plusieurs unités de valeur, donc ce qui est, ce qui est nos cours, euh, aborder plusieurs aspects euh, d'un même, même objet, donc toujours un objet. Euh, où on fait de la conception mécanique, mais on va le regarder en détail d'un point de vue matériaux, d'un point de vue modélisation et d'un point de vue conception, bien sûr, pour, euh, pour ensuite euh, le fabriquer. Ton stage, tu en as eu deux J'en ai eu un, donc c'est mon stage euh, qui est considéré comme assistant d'ingénieur. D'accord, euh, dans dans un... chez un, un industriel un... agroalimentaire, il ça. me semble, Suisse. où tu as pu approcher euh, euh, différents, différents aspects euh, de la mécanique. J'ai pu en, en effet mettre en place euh, toutes les compétences que j'ai pu acquérir au sein de la première année de, de branche, oui. euh, dans du calcul structurel par la modélisation euh, numérique et aussi tout ce qui était euh, de connaissances point de vue euh, résistance des matériaux. Ouais, Et alors le bon choix du matériau au bon endroit. Ouais. je vais passer euh, le micro à Lucas parce que je suis incapable moi, de dire ce que c'est la, la modélisation. Là, me le, me le faites pas répéter Lucas. La simulation. La simulation. Voilà, alors la modélisation, bien entendu, vous allez avoir une sorte, de, je dirais pas de boîte noire, avec certains logiciels où on va arriver à des données d'entrée par rapport aux matériaux. On va pas mettre, si vous voulez, une jante de voiture en caoutchouc, ça ne va pas être possible. Et ce qui se passe, Nicolas, c'est qu'on a besoin maintenant de comprendre comment va se déformer un matériau, comment va-t-il résister dans le temps avec de la durabilité, d accord, d accord. avec des moyens, de calcul, que ce soit avec des logiciels connus ou des moyens, bien entendu, mathématiques. Parce que rappelons-le, les équations mathématiques que l'on voit, ce n'est pas pour faire des maths, c'est vrai qu'il certains étudiants qui disent « les maths », mais il y a quand même derrière un concept qui permet d'aboutir à des déformations et à comprendre l'avenir de ce matériau dans son environnement, ben, dans la mécanique et de sa du, durée de vie. Quoi. Mais c'est quand même un apport informatique qui rentre dans le, dans le champ mécanique, ce sujet de, de travail. Est-ce que vous voyez d'autres, je ne vais pas parler de révolution, mais avancer, en tout cas des thématiques de recherche qui commencent à à poindre dans le milieu industriel concernant la mécanique. Vous montriez par exemple ces pièces-là, elles n'existaient pas il y a, il y a quelques, quelques années. Alors c'est vrai que par rapport à il y a quelques années, on, on est une certaine génération, on n'est quand même pas si vieux que ça, mais c'est vrai qu'avant les années 80, on se posait la question de savoir comment on allait faire le Rio et maintenant on arrive à faire globalement du prototypage, Mais ça c'est des, des pièces prototypes. Et outre le fait de faire du prototype, on peut évoluer vers des pièces finies avec des, des procédés, je dirais, qui évoluent aussi, notamment tout ce qui est fabrication additive et impression 3D. Alors bien entendu, on ne va pas, absolument pas faire de la concurrence à l'usinage, parce que l'usinage fait de très belles choses, existe depuis nombreuses années, mais qui vient en complément. Par exemple, sur cette pièce, on arrive à mixer deux matériaux pour avoir une déformabilité qui peut se faire, via un stimulus extérieur où le matériau ben, peut très bien changer de couleur. On voit que le matériau devient rouge, il est chaud, c'est le cas de la table, mais il n'est pas chaud du tout. Et ce matériau, en se déformant, on va avoir une action de déformabilité qui s'apparente à de la mécanique, mais sans avoir un système, par exemple, de charnière de porte, où le matériau va s'ouvrir et se fermer tout seul par rapport à un stimulus extérieur. Par rapport au chaud, au froid, en fait, électrique. on parle de la réaction de la matière qui va composer euh, l'objet mm. que l'on va, euh, va construire. Oui, tout à fait. On va, on va obtenir les, la modification du matériau en lui-même, les chaînes dans lesquelles il est, il est composé, que ce soit métallique, céramique ou polymère, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, le M de mécanique s'apparente aussi au matériau. Et on va obtenir, je dirais, une complémentarité sur certaines déformabilités du matériau, pour obtenir un système que ce soit de régulation et adaptatif. Ah ouais. Le premier, je dirais, matériau adaptatif, c'est le bilam avec les tout premiers thermostats, quoi. Alors, euh, au sein du département de la spécialité mécanique, si je, je viens mmh. sur le campus de Sèvres, ici, qu'est-ce que je vais voir -ce que je vais pouvoir voir Alors, comme on partage donc le pôle industrie du futur 4.0 avec la formation système industriel, bien entendu. On va trouver, des, comment On va trouver des, des, des moyens, je dirais, de caractérisation de matériaux, de préparation, des moyens de fabrication, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'impression de, 3D, des moyens de modélisation, que ce soit même de la conception assistée par ordinateur euh, sous des logiciels divers et variés, des moyens aussi de comprendre comment fonctionne, je dirais, mettons un moteur de scooter, une courroie entre deux pignons, une boîte de vitesse et ce qui en découle pour aboutir à un produit fini, encore une fois, surtout le produit fini, est viable. Donc, on, va, on, va, on pourra voir tout ça. On a les bases et plus jusqu'à voilà. Voilà, jusqu aujourd'hui, la tout fabrication dépend, additive. La... Tout dépend oui. la filière qui, de l'étudiant choisira. Mais sachant que, j'attire cette attention-là, que ce n'est pas parce qu'on est dans une filière qu'on est dans un couloir fermé. Bien entendu, les portes sont ouvertes. Parce que pour avoir une filière, on doit avoir au moins trois UV bien spécifiques de cette filière-là -là, filière validée. Mais on peut prendre, bien entendu, des unités de valeur, donc des matières, si vous voulez, des cours, d'autres filières à côté, qui fait on arrive à avoir un ingénieur généraliste en mécanique. Tiens, Lucas, euh, on va faire un petit, euh, une petite question piège euh, à Maxime, euh, si vous voulez bien. Et vous, vous compléterez, tiens, une question d'un un téléspectateur. Quelle est la part d'éco-conception dans la formation mécanique Allez, vous avez 30 secondes. Alors, euh, la part de l'écoception euh, dans l'information est quand même très présente. On a des cours qui nous, euh, qui nous, apprennent, qui nous apprennent à sélectionner des matériaux bons pour l'environnement à l'aide de logiciels. Donc, on parle de la, de la recyclabilité, de comment on le, comment on le produit, parce que c'est de la matière organique ou pétrolifère. On apprend aussi à faire le bon choix du bon matériau dans la conception. Donc, par exemple, on va peut-être mettre en s'orienter plus dans des fibres organiques que dans des fibres euh, qui, sont, qui sont peu recyclables. Donc à peu près dans chaque semestre, on peut avoir un ou deux projets ou même plus parce que les sujets de projet, c'est les nôtres. On, on les propose à nos enseignants et les enseignants, on les propose aussi. Et donc on peut très bien, euh, si on est vraiment intéressé par l'éco-conception, co faire tous nos projets autour de cette thématique. Oui. Vous, vos UV, lesquels avez-vous choisi euh, Par exemple, en ce moment, j'ai un, un projet sur les composites. Donc la composite, c'est un matériau qui, en fait, qui regroupe plusieurs matériaux. C'est un c'est un mélange de plusieurs matières et par exemple on peut très bien fabriquer une coque de bateau que ce soit de l'acier, ça soit de la fibre de lin par exemple et du coup nous on va lors de nos travaux pratiques concevoir la matière donc en séance en séance pratique on conçoit la matière comme il faut on la teste par la résistance des matériaux et la caractérisation on voit son comportement on peut aussi très bien la simuler numériquement parce que, bah, on va simuler par exemple un iceberg qui prend la coque du bateau. Et voilà. Et après on a toujours la part bien sûr qui, qui est quand même conséquente de est-ce que ce matériau choisi est bien recyclable Est-ce qu'il est bon pour l'environnement Est-ce qu'on peut le réutiliser derrière comme le papier Des choses comme ça. Lucas, moi je me semble que la réponse. Après je ne m'y connais pas vraiment. Alors effectivement, donc, on, a, on a des modules spécifiques, comme disait Maxime, de la recyclabilité des matériaux. Mais on a aussi des machines qui permettent de, de recycler les matériaux, de les réutiliser, de les remettre en forme et comprendre aussi le cycle de vie d'un matériau. C'est, comme je dis souvent en mes étudiants, une, une canette de, de soda. N'achetez pas la poubelle normale parce que le matériau qui la compose est recyclable à l'infini. Donc pourquoi pas étudier même. On récupère des fois, des il y a un projet là-dessus sur la récupération des copeaux d'usinage fait par un de mes collègues et refondre ça dans un four pour voir comment se comporte le matériau, et voir les caractéristiques. Ça ne sert à rien de recycler si on dégrade. Bon, j'entends quand même qu'il y avait une grande partie de votre réponse qui était, euh, qui était correcte, on peut on le dire, Lucas. Plus que correcte. Mais qui a néanmoins été complétée euh, par des enseignants, qui sont également des chercheurs. Euh, on a commencé à parler un petit peu de, de travaux de recherche sur euh, le pôle industrie. Euh, Peut-être aussi quelques, quelques intérêts en termes de, de recherche, l'un et l'autre Merci Denis. Donc oui, effectivement, ah, on... j'ai cru voir quelques publications, notamment sur la fabrication additive. Dont... Un Alors, fabrication additive, c'est un bien grand mot pour se tourner vers l'impression 3D. Effectivement, à l'UTBM est présent tout un pôle de fabrication additive et impression 3D via notre plateforme qui est Titan, qui, est, qui fait partie intégrante donc, de, de l'université. Et ce qui se produit, c'est que grâce à cette impression 3D, on parle d'éco-conception, et entendu, on peut mettre... La juste matière au bon endroit pour avoir les, les bonnes propriétés, que ce soit en impression 3D métallique, bien entendu, résine, sur des matériaux plutôt, euh, je dirais, organiques, mais aussi des composites. Parce qu'on a des machines on a une machine qui arrive à faire des, des composites, et après, on arrive même à faire des, des modèles en composite comme disait Maxime, en matériaux biosourcés, pour aboutir à un matériau fini. Quoi. Essayer le plus possible d'aboutir à un matériau fini et non plus prototype. Denis, un commentaire Oui, alors les, les recherches en matériaux sont, sont communes, elles sont au sein du pôle. Euh, on a également des, des recherches en, en, comment, sur les traitements de surface, pour faire des traitements de surface qui sont moins impactants d'un point de vue énergétique. Par exemple, c'est peut-être plus intéressant de faire des traitements mécaniques plutôt que des traitements thermiques, parce qu'on va dépenser moins d'énergie. Et on a également des, des collègues qui travaillent sur la logistique, l'optimisation des flux. On a des collègues qui travaillent sur la robotique avec des robots communicants, avec des robots autonomes qui peuvent circuler euh, d'un endroit à l'autre. Et bien sûr, ça, c'est un champ en plein développement. Alors, si vous me le permettez, j'aimerais rebondir sur la question de, de tout à l'heure, euh, l'éco-conception. Moi, je vois le, les problématiques écologiques comme, euh, comme les problématiques de coût. Ça résulte d'une chaîne de décision qui part des toutes premières décisions. Hein, on s'intéresse aux clients et puis qui vont aller jusqu'à la distribution du produit. Et on a tous notre part de responsabilité. Côté conception, bien sûr, il y a une part de responsabilité et elle est prise en compte. Euh, côté fabrication, il y a une part de responsabilité et elle est prise en compte aussi. Sur le cycle de vie des matériaux, sur la logistique durable, on a des enseignements là-dessus. Et également sur la maîtrise de l'énergie, euh, puisqu'on euh, a un enseignement de qualité qui porte là-dessus. Et c'est sans doute euh, bah, l'une des thématiques qui, qui va nous concerner dans les années prochaines. On va la développer beaucoup plus. Euh, pour aller euh, vers euh, bah des, des missions, des compétences d'ingénieur. L'ingénieur, ce n'est pas celui qui pollue, c'est celui qui va développer des méthodes pour, de façon rationnelle, aborder euh, une thématique, aborder des enjeux. C'est celui qui va documenter, qui va faire de l'audit et qui va apporter des chiffres et du concret et du rationnel sur la table. C'est ça, sa mission l'ingénieur responsable, on vous l'a dit, euh, au sein de l'UTBM. Merci Madame, merci Messieurs de votre présence cet après-midi euh, pour la présentation du pôle Industrie 4.0, système industriel et mécanique. Vous retrouvez bien sûr toutes ces informations euh, détaillées sur le site internet utbm.fr. N'hésitez pas par ailleurs à continuer à poser vos questions sur les messageries, les chats des réseaux sociaux, on vous y répondra, pas de problème. Et puis dans quelques instants, on va faire un petit tour euh, du côté euh, de Montbéliard pour parler du pôle transport euh, du futur et mobilité. Je vous demande de, de rester connecté. Très bon retour, euh, Léa, dans le Jura. On espère vous revoir euh, lors du congrès industriel avec euh, Don Zebaum. Bonne continuation euh, à vous également. Merci, à tout de suite.